Bonjour tout le monde Aujourd'hui, on va jouer à Naruto Alors, euh... euh désolé si on a été un petit peu dans le bordel dans les menus, euh... Merci. Parce qu'on euh, avait fait le bar. Oh, mais arrêtez on Arrête, a... s'il te plaît de sauter, d'accord okay. on, on était en train de, de discuter, et là, on est en train de tourner la vidéo ah, oui. Attends, vrai. mais je suis on pas prêt, prêt pour en... la combat, là, en fait ah, vraiment, On arrête. avait joué, et après, on devait faire la vidéo ça y est Rapation Moi je te dirais avec tes amis avec R1 et R2 Avec ]겠. L2 et R1 Attends laisse moi me faire ma super attaque Sinon je te tue Tiens Doc bébé Internet <Licht> <terminology> -la, <estrith> -la. Je vais te -la, massacrer <much in> <shaping> <are crazy> Hey, attention Et 1, et 2, et 3, et 4 Tu es chez les anciens qui prennent les fesses Mathéo Oui Ab Avec tes amis Là Tiens. Et genre X, tu peux récupérer de l'énergie, du chakra Oh mon, attends hey, Dites-nous moi dites -nous dans les commentaires si vous savez aussi jouer à Naruto, ça se joue sur... Suite sur Switch et aussi il y a un jeu sur PS4 vu qu'on peut jouer que tout seul. Oh là là, oh là là, oh désolé. Tu veux te massacrer la gueule, oui. Non, tu pas massacrer la gueule parce que.. Ah ouais Ah il vraiment Mathéo Reste appuyé sur X et fais un bouclier, c'est Tu sais c'est quoi la truc pour esquiver C'est R2. Non c'est... elle hey, oh qui va esquiver pour se transformer en lit de bois hey, Je suis déjà mort hey, hey, Dans les commentaires, euh, si vous voulez venir... Il euh, hey, faut être champion. Bah attention Lee, le Tu vas mourir Li Bye bye Li c'est ton ami Il va devenir mort Il est mort Boum Allez Dégage Li Je suis plus Ah ouais Tu crois vraiment que tu vas me tuer La pla pla pla pla pla Oh bye. non J'ai perdu un ami Ouais et moi j'ai les deux encore Allez hala! celui là que je t'ai tué c'était Lee Et maintenant t'as qu'un Naruto oh, oh, oh, Ça fait mal hein? Ça fait mal de pas avoir d'amis Et voilà Et voilà Je vole, je cours, je fais la fête Ah oh, c'est la fin du Non c'est moi qui a gagné Parce que t'avais pas assez d'énergie Pour gagner euh... Que je Allez, bye-bye pas... Oh, pardon, ma... Mathéo. Pardon, Mathéo, ça va Oh, tu m'as fait mal, hein. Je Venez le massacrer <rire> si vous voulez venir en vidéo. Allez Si quelqu'un... Si quelqu'un... Si quelqu'un est un abonné et qui me connaît, et eh bah ben, n'hésitez pas à venir, hein, vous... Si je un, moi, un, par des exemple, j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel, si je regarde cette vidéo, quand tu veux, on se fera une vidéo ensemble. Ok Ok, alors moi, je vais prendre l'équipe classique de petit Naruto. Euh, vous savez quoi Voilà, équipe classique Naruto. Euh, moi, euh, je... Alors, moi, je... C'est peux... quoi tech Ça c'est Défends, ça, ça, ça, ça, attaque, basse. attaque, ça, ça, attaque restez sur place, attaque. Encore. Et euh... bon, ça fait une heure que je t'attends là. Mais non. Euh, Dites-moi dans les commentaires si ça fait une heure que euh, il m'attend. Parce que sinon, euh, vous savez, il y a ah le oui. film, ah, il est trop génial. Si vous l'avez vu, si vous l'avez. Hey, C'est ma chaîne, alors tu dis rien. Allez. Ouais, allez. <rire> si vous l'avez vu, taquine. dites dans les commentaires. Et si vous l'avez pas vu, demandez-lui dans les commentaires si c'est quoi c'est. Ah oui, et en dehors du jeu et du film, il y a une série. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a quand il est enfant, il y en a quand il est prêt à dans euh, les soins, Moi, en je en suis en qui, qui là suis Toi, t'es le grand, moi, je suis le petit. Eh, hey, tu sais qu'on peut manger un bol de ramen tous les deux. Manger de ramen, j'ai faim. Moi, j'ai mangé mes ramen. Et les autres sont des bombes t'es et... nul tu puis oui bah toi t'es nul sur fortnite et eh, alors si vous avez regardé les anciennes vidéos de fortnite regardez comme il est nul et moi je suis largement plus fort quand je vais créer ma chaîne youtube tu vas voir je vais faire des kills oh eh, non, eh, quand tu, je te fais un combo et là tu dégages. allez à attends laisse moi euh... pas du tout Pam, allez ça Attends, laisse-moi me faire ma super attaque là Pas du tout Parce que moi j'ai du chakra Et je vais te péter la tronche Mais tiens Et Attention Moi aussi je peux sauter, tu sais Hop là, hop Attends, là Attends, laisse Arrête, arrête Ça va, vas-y Qu'est-ce que viens. tu me veux, patate Je suis trop l'aise, moi Et pam Dégage Dégage Je te laisse pas faire, hein, d'accord Je vais pas te laisser faire Boum et je suis un enfant Et je suis plus fort que lui ouais, T'as vu que mon pote, il t'a fait de sacré dégâts Waouh, c'est ça Regarde, Bam. Ça, c'est du sacré dégâts plus, c'est une technique ninja Wapash Ça, c'est du dégât par contre, hein Oh non, je voulais esquiver Bye bye Avec la catone la, du feu suprême, avec la boule de feu suprême appelée la catone et toi par on pourra jouer à Dragon Ball Z dans une prochaine vidéo bien sûr, oui évidemment, après il faudra faire une critique de, de Dragon Ball Z et vous mais... avez vu déjà mes vidéos vous savez que on fait pas qu'un jeu en même temps du jeu on fait une critique de ce jeu et euh, je, on va film. faire une, euh, une autre vidéo un, une prochaine fois. Oui. Sur, Sur Dragon euh, Ball Z On Z va Z. parler de quoi De Dragon Ball, de Ball Z. Z. Dragon Ball Z. On va parler de Dragon Ball Z. On va Z. jouer pas à Dragon Ball Z, à un autre jeu. Non. <rire> si, allez. Si il si y a un jeu, on fait ce jeu. Attendez, je vais prendre toi. Toi. Et celui-là qui me conseille euh, Il me conseille celui-là eh ben, con Le jeu m'a conseillé celui-là Et euh, regardez, regardez ce que je fais pendant mon temps libre Que mon père, en fait, il, fait, il prépare les vidéos Je fais ça C'est des chevaliers du Zodiac Et aussi, si vous, si vous connaissez ça Dites dans les commentaires si vous connaissez ça Si vous connaissez les chevaliers du Zodiac Tout le monde a un chevalier du Zodiac non, ça, sauf ça, vous pouvez le savoir. Et je ne mens pas, moi je suis vierge. Mon père est bélier, ma mère est lion. Et moi, je suis rien. Faut demander à ton père qui tu es. pas bah, moi, normalement... Parce que je... chaque mois a un chevalier. Non. Mais ah. euh, chaque mois a deux chevaliers. Non, non, c'est pas chaque mois deux chevaliers, c'est chaque mois, quatre chevaliers. Ah oui, c'est vrai, quatre. Pas... J'étais loin, par contre. Mais euh, Viens, on fait la quatrième arène. Quatrième Et Il n'y en a pas. Il n'y en a que deux. Si tu veux, on peut aller dans le monde de l'eau. Ouais. On peut aller dans les océans. Ouais, vas-y. Toi, t'as pas de chance, parce que moi, j'ai une fille des océans. Ça sert à rien, en fait, d'avoir des beau, filles d'océans. Bye. Sur la zone Mathéo, tu vois, L2, oui. c'est pour en mode se transformer en bout de bois. Par exemple, là, attaque-moi. Attaque-moi, je vais faire. Attends, attaque-moi. Tu vois, j'appuie sur R2, ça me fait. Un bout de bois. Ah, attends. Attends, y en place un bout de bois. Ah, un veux... bout de bois. bout de bois. Ah, Théo, c'est ZR. Oui, c'est Z. C'est ZL. Non, non, non, non. Regarde par contre, la ZL. <rire> tu vois, t'as compris maintenant hein. Tu connais les touches maintenant Je vais te pognier la tronche Bam. Allez Je t'attaque J'ai trop, trop envie de voir c'est quoi ce méga-attaque en oh, crotte. Si vous connaissez pas ce jeu, il y a un renard à neuf queues Il y a plein d'autres queues de type, je sais pas quoi, un chat à 9 queues. C'est un noob. Je lui ai appris des touches et c'est un noob. Mais je lui dis pas ça pour être méchant parce que moi j'ai un noob sur Fortnite par contre. Hein T'as dit quoi Toi t'as un noob pas vrai sur Naruto. Mais moi je fais un noob sur Fortnite. Ah moi euh, on va faire un mode créatif dans une prochaine vidéo. On va voir qui gagne. On va se faire un combat. Un mode terrain de jeu. Un terrain de jeu. Et on va voir si, euh, si c'est lui ou moi qui gagne. Bon, y a peu de chances que ça soit moi qui gagne. Et j'ai eu un B. Et toi, t'as rien du tout parce que t'as perdu. Non, c'est toi qui as eu un B. Oui moi, j'ai eu un B. Toi, t'as eu rien du tout parce que t'as perdu. Attends. Ah, oh. attends. Hitsu bon. et quoi tu as zone. Tu sais qu'à moment tu peux plus te transformer en bout de bois, tu sais. Là par contre si je t'attaque Là tu peux plus te transformer en bout de bois par exemple Moi j'utilise quasiment jamais mes bouts de bois juste quand c'est grave Tu peux pas te transformer en bout de bois En bout de bois Ah oh, ah oh. Poitiers poitiers poitiers Zorash. Je vous connaissez Naruto, vous savez qu'il n'y a pas que des méga attaques, hein, il y a aussi des attaques classiques avec des shuriken. Désolé si je parle beaucoup, euh, j'étais en train de me concentrer. Ah. Hop là, Attention, je vais t'attaquer. A yeah, dit Bon week-end Naruto ah, Tu peux pas avoir ta super attaque Non C'est pas grave Moi et mon équipe On est trop à l'aise Aïe Tu vas mourir On saute On saute on saute et on saute. Je me transforme. Normalement, si je t'attaque, si je t'attaque, tous les coups que je me ferai, ils seront contre toi. Voilà. <rire> Changement d'équipe ou pas Non, attends. Je suis princesse Peach. Tu traites mon. Tu traites le bélier qui est mon père de Peach. Mais non, elle. Ça, c'est un garçon. Mm. Bon, mm. la décoration est morte. Il est fou. Il a tué ma décoration. Vas-y, tu leur mettra. Décoration. Attendez deux minutes. C'est la fin de cette Alors, vidéo. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Like, abonne-toi. Et n'hésite pas à faire me. Euh, euh, euh, à lâcher une petite commentaire. À lâcher un petit commentaire. Et, euh, et à taper sur la chaîne. Euh, à la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye et bye. bye. bye. bye.